Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres c'est moi Zéna. Et voici les prévisions du lion pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, Mercure entre en poisson dans votre huitième maison. Mercure dans cette maison va stimuler votre curiosité à découvrir l'ambigu, découvrir les secrets, les lieux cachés. Vous aurez tendance à investiguer plutôt que poser des questions ordinaires. Ces énergies favorisent les professions des enquêteurs, les journalistes par exemple. Cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre sixième maison et les deux feront des trigones avec Vénus dans votre dixième maison. Durant cette semaine, vous aurez une envie accrue d'aider les autres, les collègues, les amis, les membres de la famille dans leurs tâches quotidiennes ou dans des tâches occasionnelles comme un déménagement par exemple. Vous aurez aussi une grande vitalité, une grande motivation au niveau de l'exécution de vos propres tâches. Et cela sera apprécié et pourrait aussi vous ouvrir des portes. Donc, comme j'ai dit tantôt, vous auriez une envie accrue d'aider même au niveau humanitaire. Vous impliquez dans des projets charitables ou du bénévolat, aider les plus vulnérables et les plus démunis. Et cela s'accentuera davantage quand le soleil entre dans votre neuvième maison vendredi. Le soleil dans cette neuvième maison aussi va accroître votre désir d'apprendre, d'optimiser votre savoir et vos connaissances. Vous voudriez sortir de votre zone de confort et apprendre des nouvelles compétences comme une nouvelle langue ou même un nouveau métier. Vous serez attiré par des personnes venant de l'étranger ou ayant une culture différente de la vôtre. Le 21 mars, soit samedi en pm, donc le 22 mars pour l'Europe, Saturne quitte votre sixième maison. Pour entrer dans votre septième maison d'Alverso, et c'est l'événement que nous tous attendons. Et je vais en parler en détail dans les prévisions de la semaine après. Mais en attendant, je vous invite à consulter les prévisions annuelles où j'ai parlé de l'entrée de Saturne dans le verso euh, Donc les versions, les prévisions annuelles, vous pouvez les trouver dans la chaîne en cliquant sur l'onglet playlist. Donc, euh, passons maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec. Et mardi mercredi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre sixième maison. Vous pourriez faire face à des situations difficiles, des défis ou à des attitudes négatives qui, ne, qui se sentiront pires qu'elles ne le sont réellement. Cette période serait un peu stressante à cause de nombreuses tâches que vous aurez à faire et vous pourriez avoir le sentiment de ne jamais pouvoir rattraper. Restructurez votre horaire, priorisez vos tâches et demandez l'aide des collègues si possible ou demandez l'aide des membres de votre famille euh, si la tâche était domestique. Donc, le plus important serait de ne pas trop vous épuiser et prendre soin de votre bien-être. Jeudi et vendredi pour le Québec, et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le verso, votre septième maison. Si votre gouverneur, le soleil, ne faisait pas ses beaux sextiles avec Mars, et Jupiter, elle aurait été une période délicate, mais le soleil avec ses beaux sextiles vous offre toute la belle vitalité, le charisme et la générosité. C'est un excellent moment pour les activités physiques comme l'exercice, le travail manuel et les activités sportives, en particulier de nature compétitive. Les activités commerciales seraient favorisées aussi par ces énergies. Les relations personnelles, en particulier celles de nature intime, bénéficieront de votre chaleur, de votre charme et de votre charisme que vous offrent les sextiles du soleil avec Mars. Samedi, dimanche et lundi pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans les poissons, votre huitième maison. Une fin de semaine paisible et pas mal productive. Vous aurez des discussions stimulantes et des idées créatives. Vénus vous offre toujours un charme irrésistible que vous n'hésitez pas à utiliser dans vos négociations. C'est une fin de semaine, alors profitez-en pour vous détendre, vous reposer et vous ressourcer. Mais durant cette fin de semaine, la conjonction de Mars et Pluton